Aujourd'hui, j'ai 23 ans. 23 ans de joie, 23 ans de larmes, 23 ans d'amour, 23 ans de vie sur cette terre. Et si je devais mourir aujourd'hui, ça serait sans regret. Je suis heureuse, épanouie comme jamais je l'ai été. Vous me connaissez peut-être d'avant, cette Léa qui m'a fait devenir moi. Cette Lia égoïste, méchante et superficielle. Cette Léa qui voulait se venger du monde. Mais aujourd'hui, j'ai pardonné au monde et ma vision de celui-ci a changé. Depuis un an, tout a changé ma manière de vivre, de penser et de faire. J'ai découvert mes cinq piliers dans la vie, l'humilité, le pardon, le partage, la tolérance et l'acceptation. Et j'ai posé un nouveau regard sur ce monde qui m'entoure depuis l'enfance. Je ne veux pas être la plus riche, la plus connue ou la plus jolie. Je m'en fiche de ça et même si des fois dans Youtube on s'y perd, je veux garder mes pieds sur cette terre. J'ai été une jeune fille superficielle, qui aimait les apparences, qui jugeait sans arrêt, mais j'ai surtout été une jeune fille triste et déprimée. Puis, j'ai grandi et j'ai appris. J'ai appris. Même s'il m'a fallu beaucoup de temps, j'ai compris. Le bonheur, ce n'est pas des beaux habits. Le bonheur, ce n'est pas des chiffres. Le bonheur, c'est des rires. Le bonheur, c'est autrui. Le bonheur, c'est vous. Et j'ai compris qu'il fallait continuer de vivre et de rencontrer des personnes extraordinaires. Des personnes qui vous rendront meilleures, même si elles vous font du mal. S'ouvrir aux autres et s'ouvrir au monde est pour moi la plus belle des richesses de la vie. Des erreurs, on en fait tous, l'erreur est humaine et rien n'est facile à réaliser. Dans la vie, chacun a le choix. Le choix d'être heureux ou au plus bas, d'accepter les coups durs et de se relever, de simplement de tout laisser tomber. Nier qu'on va mal ne sert à rien, il faut l'accepter pour aller mieux, l'accepter pour avancer, l'accepter pour être enfin heureux dans la vie. Il faut aussi arrêter de regarder son nombril sans arrêt, de lever notre petite tête et de regarder les points positifs de notre vie au lieu de se focaliser sur le mauvais. Que ça soit de la joie ou du mauvais, on avance et on apprend de chaque action. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et je veux vous partager le meilleur. Vous pouvez tous y arriver, tous trouver votre bonheur. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous souhaite d'être heureux et épanoui dans vos vies. Le bonheur est un état d'esprit, pas une destination.